Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'oreille absolue. Je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est que l'oreille absolue, ce que c'est aussi que l'oreille relative. On va faire des exercices assez marrants pour justement voir comment savoir si vous avez l'oreille absolue ou si quelqu'un a l'oreille absolue. Je n'ai pas l'oreille absolue, mais j'ai invité quelqu'un qui l'a, c'est Mélissa. Salut C'est une, une amie qui est chanteuse de jazz, qui a étudié la musicologie au Conservatoire de Sydney qui a commencé la musique par le piano et qui maintenant joue du térémine aussi, c'est ça C'est tout à fait ça. J'ajouterais juste que je n'ai jamais pris des cours de chant, mais j'ai beaucoup chanté dans des chœurs depuis l'école primaire. Donc okay. ça, ça aide beaucoup. Euh, si je fais cette vidéo, c'est principalement parce que ça m'est arrivé assez souvent de, lorsque des personnes voyaient que j'étais capable de reconnaître rapidement des notes que quelqu'un jouait sur un piano sans, le, sans regarder quelles étaient ses notes, j'étais capable de les reconnaître. Et ces personnes, tout de suite, me demandaient euh, « Ah, t'as l'oreille absolue ?» Et non, je n'ai pas l'oreille absolue. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire sans l'oreille absolue. Euh, et c'est aussi, aussi cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui expliquent ça, justement, avec ce test, avec le test des notes au hasard sur un piano. Ça, on va voir que même sans l'oreille absolue, c'est quelque chose qui est possible de faire, de reconnaître ces notes-là. On va attaquer et on va faire pas mal d'exercices assez variés et assez marrants à faire qui vous permettront, vous allez voir, de savoir si vous avez l'oreille absolue ou si, si vous voulez tester quelqu'un pour voir s'il a l'oreille absolue. Alors le premier exercice qu'on va faire, c'est un, un exercice avec un fichier audio qui contient euh, des notes qui sont jouées de façon aléatoire. C'est un truc que j'ai préparé à l'avance. Évidemment, j'ai changé l'ordre des notes pour ne pas savoir quelles étaient les notes, qui sont des notes aléatoires dans la gamme de Do majeur. Donc c'est soit Do, soit Ré, soit Mi, soit Fa, soit Sol soit là soit ci. Si. Je vais jouer le fichier audio et nous il faut qu'on retrouve les notes. Tu le droit de dire en anglais si tu veux en français comme tu veux. OK OK. Prête. Le but c'est pas d'être le plus rapide possible, c'est d'être sûr de la note qu'on dit à l'oral. Et ça commence par un do pour nous aider, ça nous donne une référence. Do. Fa. Fa, ouais. Okay. Ré. Si Mi, Mi. Do. Do Sol Ré oui. Voilà, Donc vous avez vu, tous les deux, on n'a pas de difficulté à trouver les, les notes qui sont jouées ça, n'importe quel musicien qui a une oreille un peu expérimentée, qui a un peu d'expérience, qui a peut-être fait quelques exercices de reconnaissance de notes, il sera capable de faire de trouver ce genre de choses d'autant plus que c'est assez facile parce que enfin, je parle surtout pour moi c'est dans la gamme de Do majeur et moi c'est beaucoup dans cette gamme de Do majeur que j'ai appris plein de choses en général c'est dans cette gamme là qu'on apprend à reconnaître les intervalles donc c'est assez facile comme exercice on va passer à un, un exercice un petit peu plus dur donc là ça va sans doute pas commencer par Do je ne sais pas c'est des plus grands intervalles c'est dans la gamme chromatique des fois ça, ça va monter vraiment haut et aller vraiment bas et ça va être plus difficile je pense. On va voir. La. la. Bémol. Hein? Okay. Non non mais c'est okay. La bémol, c'est ça? Ouais. Ouais ouais. Non c'est bémol. <rire> On va vérifier. Ok c'est un la bémol. Bon moi j'ai pensé que c'était un la. Voilà bon première erreur. On continue. Ré. Ré. Euh, mi bémol. Mi, mi bémol. Ouais c'est ça. Bon. Continue. Ré, Ré bémol. Tu penses quoi toi euh, Je dirais. Ouais, c'est ça. Bon, je me suis trompé. Bon là, comme vous avez vu, euh, j'étais moins à l'aise. J'ai fait quelques erreurs. La raison principale, c'est que quand on est en Do majeur, moi je, je fonctionne pas mal par rapport aux intervalles faites dans la gamme de do majeur et c'est assez facile je repère les intervalles et je reconnais comme ça les notes euh, dès que c'est des intervalles qui sont un peu plus compliqués donc avec des quintes augmentées des quintes diminuées des septièmes majeures des neuvièmes mineures et ben c'est plus difficile pour moi de me repérer et encore plus si jamais ça passe sur des notes avec des dièses ou des bémols donc là je perds un peu mes repères et si vous voulez tester quelqu'un pour voir s'il a est absolue faites lui des notes espacées en, en jouant un coup un dièse un coup une note euh, bécart avec des, des grands intervalles et vous allez voir si la personne à l'oreille absolue et reconnaît la note de façon directe ou plutôt si elle calcule les intervalles entre les notes. Moi c'est ce que je fais, je calcule les intervalles entre les notes et a priori Mélissa, toi c'est pas ce que tu fais, tu arrives à reconnaître les notes. Euh, c'est vrai. Euh, j'aime bien travailler avec les intervalles et surtout s'il y a une phrase à chanter, j'aime bien donner une logique, un sens harmonique à la phrase. Mais, euh, mais si je n'ai pas ça et c'est hors ce contexte-là, je, euh, je peux utiliser ce, ce repère. D'accord. Donc, tu as absolue, tu arrives à reconnaître les notes hors contexte et en plus, les intervalles et tout, tu connais et tu, tu les utilises des fois, c'est ça Oui, c'est ça. Ça okay. me paraît simple. Okay. Maintenant, on va faire un exercice un peu plus difficile. J'ai demandé à Melissa de chanter une note. Elle va la chanter. Je vais vérifier si c'est la bonne note en jouant sur un piano. Est-ce que tu es prête On va bien. Euh, fa dièse. Fa dièse. OK. Euh, si. Si. Ouais. Un petit peu bas mais c'était ça. Oh très bas même. <rire> Ré bémol. Ré bémol. Ok. Sol. Sol. Un petit peu bas. Un petit peu bas ouais. ouais. C'était à peu près ça. Euh... Si bémol. Si bémol. Ouais. Ok, là on a fait cet exercice, Milicia y est arrivée assez bien. Il y a des moments où vous avez remarqué qu'elle était un petit peu basse. Alors, en fait, elle m'a expliqué la raison qu'elle qu pense c'est que ça fait pas mal de temps qu'elle travaille avec un piano qui est accordé quasiment un demi-ton plus grave, et que du coup ça t'a. Ça t'a, comment dire, réaccordé ta, ton oreille absolue, <rire> Je ça? pense que c'est possible de, de, de faire des petits ajustements dans le cerveau pour, pour, pour arriver confortablement à faire de la musique si quelque chose est mal accordé. Ouais. <rire> okay. euh, moi, d'expérience, donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait exprès de lui proposer des intervalles qui étaient difficiles. Je n'ai pas fait euh, ré et fa ou ré et sol. J'ai fait ré et la bémol ou ré et si bémol j'ai fait exprès de prendre des intervalles pas évidents. si vous faites ce test à un ami et que vous êtes en train de jouer par exemple un ré et qu'il vous dit mi bémol ou do dièse c'est possible qu'il ait l'oreille absolue et qu'il soit pas très précis s'il vous dit fa il y a des chances que non voilà. si vous dit une note qui est très éloignée il y a des chances que non en fait il est pas ils ne perçoivent pas par... de façon absolue par rapport à, par rapport à la note et qui voit pas par rapport à une zone en fait autour de la note, comme c'est le cas de Mélissa, qui des fois est un petit peu basse parce qu'en ce moment mmh. elle bosse avec un piano un peu décordé, un peu grave. Euh, et s'il est très éloigné, c'est a priori qu'il n'a pas l'oreille absolue. On va faire un autre exercice maintenant, euh, assez marrant. Je vais sortir un générateur de fréquence, qui, quelque chose qui génère une fréquence, à une, une fréquence donnée aléatoire, et on va voir, enfin pas aléatoire, c'est moi qui vais la choisir, et on va voir si tu arrives à reconnaître les notes. Est-ce que tu es prête Sure. <rire> euh, je veux dire un, un mi bémol, mais presque mi. <rire> mi bémol. Ok, ouais, un mi bémol est bien. <rire> Attends, je vais changer. Okay. Euh, J'ai envie de dire si. Attends, je vais changer. C'est plutôt un si bémol. Un si bémol grave. Entre ouais. le la ouais, et le si bémol. Ok, bien, bien. Alors là, ce que j'ai fait, pour moi, ça fait partie des meilleurs exercices à faire si vous voulez tester quelqu'un et son oreille absolue. Vous avez remarqué que c'est pas pour rien que j'ai fait des glissando en fait. Quand je suis passé d'une note à une autre, j'ai fait. Parce que ça, en fait, ça fausse un peu l'oreille de quelqu'un comme moi qui a une oreille relative. Et, et ça permet de tomber sur une fréquence et, de, et que la personne n'ait pas de repère. Et doit être euh, obligée, doit être forcée de reconnaître cette note de façon absolue. Maintenant, on va faire un autre exercice. Euh, Mélissa m'avait dit, quand je l'ai rencontré, que ce qui était très pratique avec l'oreille absolue, c'est que, en fait, tu peux commencer à un standard, tu peux commencer un morceau, sans avoir de note repère, c'est ça oui, ça, ça peut être utile de, euh, de venir euh, proposer un standard, une tonalité et commencer direct sans, sans une intro de musicien. Euh, ça peut être surprenant et euh, c'est drôle de pouvoir le faire. Ça, c'est utile pour le coup. Absolument. <rire> pour les chanteurs, oui. Et on... de savoir toujours euh, dans quelle tonalité on va chanter ou ouais. on va pouvoir chanter euh, n'importe quelle chanson. Ok. On essaie ça sur quelques standards Ok. On essaie sur. Tu, tu me proposes quoi comme standard Je suis très fan de. J'aime bien des, des bonnes ballades et je propose donc euh, Misty. Ouais. Qu'on on veut chanter en Do. Do majeur. Ok. okay. Vas-y, continue. Ok. Donc. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Look at me. I'm as helpless no as a kitten up a tree. On continue hein. Non, on fait juste ça. On en fait un autre On fait. Ouais. Euh... Bah, Stomping at the Savoy. Ok. Uh, ça, on uh, redémarre. Ok. Quand tu veux. Ok. Donc, a one, a two, a one, two. Savoy, the home of sweet romance. Savoy, when you at a glance. Savoy gives up... Okay. Un autre? Um, how about uh, it's all right with me? Sol mineur. Ok. But, well, Très Non, bien. ça va être si bémol majeur du coup mais première note. Ouais. Ok. Ouais. Sol mineur. Premier okay. accord sol mineur. Ouais, c'est ça. One, two, one, two, one, two. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is lovely, it's the wrong face. Cool. C'est vrai que c'est pratique. En plus, on a fait du dos, très comme ça. du ré-bémol, du sol mineur. C'est <rire> pas évident à enchaîner c'est vrai que... Ouais, voilà. Ouais, bravo. J'espère que ces exercices vous ont plu, euh, autant qu'à nous de les faire. Euh, Est-ce que tu trouves ça plutôt utile ou plutôt gênant d'avoir l'oreille absolue Je sais que c'est une question qu'on pose assez souvent aux personnes qui l'ont. Qu'est-ce que tu en penses Ça dépend du contexte et, et ce qu'on veut en tant que musicien. Je peux dire que pour chanter du jazz, euh, oui, c'est hyper utile. Euh, d'avoir les repères de toujours savoir euh, à peu près quand euh, dans quelle tonalité on va chanter une chanson tout de suite euh, alors que beaucoup d'autres chanteurs doivent euh, chercher la tonalité euh, donc avoir cette sécurité c'est vraiment euh, c'est très euh, très chouette mais euh, par exemple pour jouer du clavecin où euh, le diapason bouge beaucoup euh, selon l'époque selon l'instrument euh, laisse tomber quoi c'est pas possible donc euh, après, il y a toutes sortes d'entraînements, ça s'entraîne comme, comme, euh, comme tout autre musicien. Euh, et ce n'est pas juste le fait d'avoir l'oreille absolue qui fait un bon musicien, il faut, il faut travailler aussi. Et il y a des moments où ça te, où ça te gêne d'avoir l'oreille absolu Ça peut faire une, une sorte de mal de mer, ça, ça peut avoir des mauvaises sensations. Euh, euh, si je suis quelque part et, et j'entends quelque chose qui, qui, qui est mal accordé, euh, pour jouer un instrument transposant aussi. Euh... Ouais, transpositeur, ouais. C'est ça. D'accord. Euh, pour... C'est vraiment une sensation un peu comme un mal de mer, c'est ça un... euh, Pour moi, c'est désagréable, ou c'est pas très confortable. Euh, et euh, et c'est ça qui est, qui est très chouette, euh, de, de travailler un instrument, par exemple, comme le thérémine. Euh, on n'a pas de, de repères physiques, on n'a pas de boutons ni de, de pistons, et il faut vraiment euh, euh, écouter autrement avec une intensité. Ouais, euh, c'est un donc... peu un, un instrument pour ceux qui ont l'air absolue non Non, je pense que je ah connais oui beaucoup de gens qui, qui en jouent et qui ont d'autres repères. C'est ça que je veux dire, c'est que ça peut aider beaucoup pour ce genre d'instrument parce qu'il parce, parce qu faut une précision. Mais on peut quand même travailler autrement, on peut trouver d'autres okay. repères. OK, merci. <rire> en conclusion de cette vidéo, euh, j'espère que ça vous aura plu et que ce sera plus clair aussi pour vous qu'est-ce que c'est que l'oreille absolue, comment savoir si quelqu'un a l'oreille absolue. Sachez que ce qui est important pour un musicien dans la musique, c'est d'être capable de reconnaître les couleurs euh, d'accords, donc les intervalles aussi au sein d'une mélodie, et surtout les sensations que procurent ces mélodies ou, ou, ces, ou ces accords. Ça, c'est quelque chose que tout le monde perçoit, tout le monde qui écoute de la musique perçoit et qu'un musicien doit savoir maîtriser. Alors que la hauteur des notes dans un accord, par exemple, ça peut être très pratique de savoir les repérer pour un musicien, et c'est assez facile pour ceux qui ont l'oreille absolue, mais c'est quelque chose que les gens ne, ne, ne, ne s'intéressent pas trop à ça, ils ne perçoivent pas trop ça, ils perçoivent la couleur de ce qui est amené par les mélodies et les accords. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille d'aller jeter un œil euh, aux musiques au travail de Menissa. Je vous mettrai des liens. Euh, elle est en train d'enregistrer un CD, c'est ça C'est ça, tout à fait. Donc un CD qui va bientôt sortir. Je vous conseille d'aller voir, d'aller cliquer sur les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Euh, et puis d'aller voir ce qu'elle ce qu fait, tout simplement. Merci, Martin. À bientôt. Ciao. Yeah. Tiger, tiger, hold the tiger, tiger, hold the tiger now.